Personne, mon neveu! Ça fait plaisir! Oh là, là Ça change de la soirée! Oh. Il y avait personne en bas, j'ai l'impression que c'est pas la même chanson sur l'autoroute là, mon ami. Bon, salut mes petits clous. 9h30. Normalement, je suis couché depuis une heure. Euh, je suis complètement décalqué. Voilà, J'ai une réunion hyper importante. Je peux pas la louper. Les warnings, je peux ils sont là. Mais, euh... oh, j'aurais bien aimé la louper quand même. Mais je peux pas la louper. J'aurais bien aimé la louper. C'est dur. Hein. Donc, je suis pas tout seul à avoir l'idée de prendre la route, apparemment. Tu vois. Chafouine mais bon euh, ça va le faire quoi j'ai pris un peu de marge chaque fois j'arrive à la bourre bon oh. oh, regarde la caméra a coupé comme prévu hein. j'ai même pas eu le temps d'attaquer le retour que c'était déjà plus avec moi hein. bah, ça rangeait mieux aujourd'hui quand même on apprend de nos erreurs sur cette chaîne youtube mesdames. amis oh soleil oh, sur la route ça tape oh, oh, oh, oh, oh. C'est coigne. dur. dur. Oh, non, le soleil c'est meurtrier en vrai Oh c'est hardcore Je suis en train de fermer les yeux dans mon casque Comment j'explique ça à la police quand j'ai tué quelqu'un On oh, va bien il y en a encore qui roule de ça ça va pas genre 20 ans 15 ans les scouts de avec un toit t'as une ceinture de sécurité même quand même paumé quelques minutes ici mais bon c'est hyper chargé c'est fou. je sais bien, je me répète le peu de fois que je roule le matin mais je, je, je me demande, je m'interroge vraiment sur comment les gens qui sont confrontés à ça tous les matins continuent de se l'infliger c'est faux faut vouloir hein. traverser une avenue en une demi-heure euh, les nerfs solides. Hein. Oh, je viens de lire une info de fou, là. Un Français sur deux possède 128 000 euros. Il bah, énorme. Mais ils sont pas venus interroger, mais pas témoins. Hein. On aurait baissé les stats, mon pauvre. Vous aurait été surpris. Hein. Un Français sur deux possède moins de 12 balles. <rire> C'était pas bon, ça, dans le titre. En Allemagne, un Allemand sur deux possède plus de 55 000 euros je crois. On les fume les Allemands. C'est fou je trouve. Vous avez combien sur votre compte Vous dites-moi en commentaire. Fais ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. quoi là je charge des champignons quoi. Il y en a dans ma chaussure. Hein <rire> si vraiment tu les veux. les deux tours des rétro, C'est ça la gueule. Hop, hop, hop, hop, hop, garçon, reste dans sa file, là. Qu'est-ce que tu fais Je suis complètement pas maître de mon véhicule. Hey, c'est un miracle. Mais sérieux le mec du camion, il de sa bouteille d'eau pour la fenêtre Non mais chef. C'est un fou lui. Mais tu m'emmerdes bien derrière, qu'est-ce que tu fous euh, Et bah j'étais parti sur quelque chose, je sais même plus quoi. Si c'est un miracle qu'on arrive en vie parce que euh, j'ai passé le trajet et je fermés à cause du soleil. C'est lui qui est derrière moi depuis la sortie. Oh putain, Goré Waouh Il y a pas le temps. Quand vous êtes en rêve, vous avez. Peur. On est sorti là, du jungle urbaine du matin bon. J'espère que ça va pas être trop lent Et à la fois, j'espère que ça va pas être trop court On va se mettre au parking pour une fois Et à la fois, j'espère que ça va pas être trop court Pas que je suis venu pour rien C'était long Oh là là, 3h30 on est resté en réunion. J'ai faim, 14h. J'ai faim. J'ai dormi 2h, j'ai rien avalé, J'suis Ça, je suis affamé. Ça au cul là. Ah ouais ouais. Il passe avec insistance lui. Elle, on va se décroître le nez, on peut pas faire deux choses à la fois. Là, à mon avis, il y a accident, hein. même pas, il y a impatience. Un camion, qu'est-ce que tu fais Un camion, ça se met à gauche maintenant. Wouah, la camionnette là-bas. Que même à 14h le périph' il soit aussi chargé. 14h c'est une heure, euh, ça et tout le monde a mangé. Les mecs ont repris le taf. Après, il y a encore autant de monde sur la route à des heures pareilles. C'était chaud, mais je le sentais. Hein. Je sentis que ça le faisait quoi. Le 4x4, il, il, il a changé de fil, mais il a pas trop trop euh, empiété sur celle-là. Genre, enfin, bon tu sais ce que je veux dire. Il est pas venu coller son nez à la ligne là qui m'aurait complètement coupé la route quoi. Donc ça l'a fait. Oula Il s'est bien bien trompé de volé C'est pas qu'il s'est trompé de vol c'est qu'il s'est trompé de direction carrément un... cochon dans les vapes complets, il y a deux deux roues qui lui passent autour parce que c'est vert, je même pas, l'avance avance pas faut que le camion claxonne klaxonne pour qu'elle s'en rende compte incroyable je suis de retour euh, au boulot là pour bosser cette fois pour la réunion je suis décalqué j'avais pas capté qu'il était aussi tard en rentrant tout à l'heure j'ai juste eu le temps de manger me poser une demi-heure, me laver, voilà dur hein. j'ai l'impression que le périph il a pas bougé depuis la dernière fois qu'on y est passé il y a 3 heures. c'est chaud en fait le périph il est comme ça de 6 heures du matin à 21h quoi non-stop pitié Et j'y retourne. J'appuie sur le claxon au lieu du clignot. Je suis un béron Bon, on y est. C'est un trajet euh, très calme. Ça fait du bien aussi, vous devez. Mais quand je ferme ma bouche, bon, ouais, ça change rien parce que je vous garde que les moments où je parle. Mais sachez que moi, j'ai passé un trajet reposant. Allez, frère. Vas-y, file. Ah, ouais, c'est bon. Péri, je me souvenais plus, mais j'avais regardé, en fait. Voilà de merde qui se passe comme prévu vite allons nous coucher <rire> euh, et ben, il se passe pas grand chose et c'est pas trop mal parce que je suis faïa complet je suis épuisé là cette journée m'a mis chaos on va se calmer sur la vélocité et puis on va se préparer à sortir Ouais, ils viennent de couler une piste cyclable, c'est sérieux? Oh, ça sent le. Oh, ça sent le plastique brûlé, ça sent le pneu brûlé, c'est fou! Ils ont fait ça vite, euh. j'ai rien vu venir. Non, oh, la camionnette, c'est les police, incroyable! Oh, j'ai jamais vu ça! Fais de gaffe maintenant Je savais pas que la police Elle avait des fourgons civils euh, Pour les patrouilles de nuit genre fourgon avec des passagers nord de ouf Je suis jamais en position De me faire euh, embêter Par la police Mais bon, sait-on jamais On a vite fait de baisser la garde Ah oh, oui, ils sont en train de la couler là bien, putain bon là par contre ça y est mes amis je vous annonce les cyclistes vont devenir radicalement insupportables dans ce quartier maintenant qu'ils ont leur petit terrain de jeu officiel délimité ils vont être imbuvables allez c'est terminé, bonne nuit les gars, bonne soirée merci d'être resté jusque là à la prochaine bon laisse tomber, ciao bye Chachachach -ch -ch -ch.